Ici, c'est des chambres, une ici et ici. Chaque année qu'il y a la pluie, ou après la pluie, il y a toujours des maisons qui s'écroulent. Et c ces maisons-là, il faut urgentement euh, euh, anticiper pour sauvegarder ces patrimoines-là. Les fondations sont, sont vraiment vulnérables, les maisons. Les toitures sont vulnérables et ça peut à tout moment s'écrouler sur de plusibles citoyens. Chaque maison, elle a une histoire. Donc les gens essaient de préserver cet héritage-là parce que cet héritage-là, c'est lié à beaucoup de, de protections divines pour la famille, de protections de croyances mystiques, des croyances religieuses. Donc ils gardent plus la maison que la nouvelle maison. Moukma, ça que ça C'est qu ce, ce que, On a que je veux dire. Je veux dire, c'est ce que bon, là, je ce Je mai. Quelqu'un qui n'a rien à faire, si on lui apprend à faire de la maçonnerie, moi je pense que ça, ça, ça crée de l'emploi. Et création d'emplois, ça veut dire que c'est de l'économie locale qui est développée. Et c'est surtout ça qui est important. Parce que quand par rapport à la conservation du patrimoine, les gens trouvent qu'il y a un travail, il y a une économie qui, est, qui se tourne autour de ce patrimoine-là, moi je pense que les gens eux-mêmes vont contribuer significativement à la conservation de ce patrimoine culturel.